Autre Dieu qui... comme toi. Il est grand comme toi. Il ne peut faire les choses que toi tu fais. Je tiens encore à te dire merci parce que tu es grand. Parce qu'il n'y a que toi, Seigneur Dieu, tu au nom de jésus christ de nazareth soit glorifié qui est bon comme toi Sauveur, il n'y a personne d'autre comme toi merci parce que tu es grand Merci parce que tu es élevé, merci parce que tu es élevé en dignité et en esprit, tu es maître des temps, des circonstances de notre existence, tu es le chemin de la gloire, le Dieu de la fidélité, de la toute grâce, Dieu me dit, oh merci encore parce que tout ce que tu fais, bon, tu es celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Reçois ce soir encore l'adoration au milieu de tes enfants que nous sommes. Merci encore de faire du bien aux uns aux autres. Merci encore de fortifier, Seigneur mon Dieu. Après les événements heureux, il y a eu aussi des événements malheureux. Je voudrais te demander, Seigneur, ta main puissante, Seigneur, ta main puissante pour fortifier tous ceux, toutes celles qui sont passées par un événement malheureux, tous ceux, toutes celles qui ont traversé des temps difficiles d'une manière ou d'une autre, Seigneur, merci de donner à, à tes sévites, à tes servantes qui sont sur cette plateforme, d'être soudés, d'être encore unis par ton esprit, Seigneur mon Dieu de gloire, de se fortifier, à s'aimer, à continuer à croire encore en toi, quel que soit, Seigneur mon Dieu de gloire, les difficultés qui peuvent arriver, mais que chacun ou chacune puisse continuer encore à croire en ta grâce, à croire encore en ta fidélité, à croire en toi, en toi encore, que tu n'as pas fini avec lui ou avec elle tant que elle ou il est encore sur la surface de cette terre. Parce que tu as dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir été accomplie. Et ainsi, ta parole, une sémence, Seigneur, et tu as aussi l'homme sur la terre. L'homme ne peut pas donc retourner à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as jeté sur la terre comme une sémence, mon Dieu. Et c'est pourquoi je vais te dire merci de nous donner d'accomplir sur la terre des hommes ce pourquoi tu nous as manifesté, ce pourquoi tu nous as révélé sur la terre. Ta parole qui dit mon entier attend avec un désir la révélation des fils de Dieu, Seigneur. Ces fils de Dieu là, sont appelés à faire ta volonté, à faire ce que tu as programmé sur la vie. Et je vais te prier de faire ma vie ce que tu as programmé. Je vais te prier de faire dans la vie d'un adorateur, d'un adoratif ce que tu as programmé. Merci parce que toi qui programme, toi aussi exécute le programme. C'est toi qui en vérité exécute le programme au travail de nous. Parce que tu es le même Seigneur qui a commencé, tu es le même qui agit encore au travers de nous, et tu es le même encore qui finit avec tout sur la terre. Gloire à toi Seigneur. Merci infiniment. Béni sois-tu Seigneur mon Dieu. te Alléluia, Alléluia, Amen. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Les océans, les mers, en le monde entier en tes c'est toi qui gagnes nos vies en tes c'est toi qui gagnes nos vies en tes les océans l'a main en tes le monde entier en tes Alléluia, Alléluia, Amen. Ta grâce que nous sommes sauvés, les océans la main, en tes le monde entier en t'aimant. Oh, Gabo, Askin, tu Shara, baba, baba, baba. Carabous, carabas, kin, baba, baba, rakantaba. Shara, haut, Merci encore, Jésus. Mon Jésus, merci. Mon Jésus, merci. Mon Jésus, merci. Merci mon Jésus, merci d'avoir compassion de nous, merci d'être en compassion avec nous, merci encore de nous soutenir dans nos, et dans nos égarements, dans nos, dans nos erreurs, dans nos, euh, Seigneur, dans nos fautes, dans nos, dans nos chutes. Merci d'être encore celui qui nous tient entre les creux de sa main. Gloire à toi Seigneur, merci. You know, the breed, and of mother's skin to breathe it. I just want to say, Oh, Baba, oh, oh, oh, say Seigneur merci, je veux simplement te dire merci, parce que tu mérites le merci, tu mérites toute adoration. Tu mérites au-delà de ce que nous pouvons t'offrir même comme adoration. Parce que tu fais au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer, en vérité. Seigneur, même au roi, malgré les erreurs, malgré tu veux les discuter, malgré tout ce qui peut n arriver, en vérité tu fais au-delà de ce que nous pouvons t'offrir, Seigneur. Tu mérites au-delà de ce que nous pourrons t'offrir, comme cantique, comme louange, comme reconnaissance, comme parole de bénédiction. Seigneur, pour te dire merci, pour te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Je veux encore te rendre grâce. Merci infiniment pour ta grâce. Et béni toi tu encore, toi qui agis sans puissant, par ta parole toute puissance. Que ton feu nous environne. Que ta grâce nous environne. Que ta grâce nous environne. Que ton esprit nous environne. Que ta puissance nous environne. Que ton règne nous environne. Kaborata Maskinta. Makata yeke baskanta robobo ro karianti kisko ma shaka olololun tarakanskit breakete bara kunta lorienta breakete makata au nom de Jesu Kinazaire Marie Kinde baskenta Mara da rabasha au nom de Jésus Kinda baba baba kora maskanta eleri de baba shara bakaunti au nom de Jésus-Christ de Nazareth, gloire à toi Seigneur Sauveur, oh Dieu tout puissant qui est bon comme toi, sauveur de l'humanité. Merci encore pour ta grâce et ta fidélité. Je laisse la voix avec toi. Oh camarades qui te prie. Je viens dans ta présence. Le cas soit fait de toi.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 Le corps soit fait de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi, Paix De toi, Seul. J'ai besoin de toi. Baika bara to bara bara bara la skin to break amashaka maratana skin to break and tayanti break in lobo shakamaka maka rabala skin to break maskin to break sharabaraba, bara ba kinsa to break skin to break robo kanda yantaba erik, erik. kins Er kei masquinta maskinta masquinta maskinta bara ko ta baskinta caraabakinta belalonka kira babarakanta, masta, Keba baracanta rabakinta, baskinta Ba boskita, rabata arab bakta, baraquinta ruscanta bri an baska. Corra maskinto baraconta laraskinto ta le au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire, gloire, gloire, gloire à toi Seigneur. Gloire, gloire, gloire et honneur à toi Seigneur. Gloire, gloire, gloire, honneur à toi. Gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à, à toi. Tu es le chemin de la grâce. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es fidèle, tu es glorieux. Tu es exalté, tu es honoré. Je jamais, Seigneur. Merci, ô oh Dieu fidèle, gloire à toi, parce que tu es éternellement grand et puissant. Et je veux te dire merci, parce que tout ce que tu fais, ô oh Dieu de gloire, est si grand et si puissant, et que cela peut dépasser, dé, dé, dé, dé, dépasser notre entendement, Seigneur. Je te dis encore merci, Père. Nous ne jamais de te dire merci. Parce que tu mérites, oh Dieu, nos remerciements à l'infini, Au oh roi, bénis tu Seigneur. Merci, papa. Gloire à toi, oh Dieu, je te dis merci encore, parce que ton règne est éternel. <t en -t en> <t en> Mara lo kate, mm. nara bota nara bolikaye, nara Sokawa la babele kate, sakale, nama lo motabe sa kale, la la baloshita Lama La Lava uu La vaquea la baila La va bolmasi La danshire Lama A baberegare La machecolita Lama belle calle, lama zelito Ikase la cansé, lama -e. la calle, lama ima, lama belle sale mm. como cayé, mm. o oh, lama belle Kongo kabai shalai on, la on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Tobosika, sika sika la mandele saie la masika sika la mandele come ka bala buskina rabava Makanta. Alabaundi la de la rabaskin lo sharake kama bi de laskin de lo rabala to Shara out. In the mouth of breed alone, the basket alone, shaba like it every bread alone. In the mouth of breed skin to lava shatter in the bread out. It all scum the of ready low skin to mat, ta, ba ba. All rubber skin to loud the shit out. It all ski bobo the mound the breed It down the breed of mouth shack the bread it. It all ba ba ba ba ba baba baba. say, on n'a rien si qu'on Merci Seigneur. Merci à ma Père. Béni soit tu nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois élevé à jamais. Je voudrais ce soir donner une petite dotation par la grâce de Dieu en ce thème. Le Dieu qui comble le vide. Alléluia. C'est le Dieu qui comble le vide que nous adorons. C'est le Dieu qui comble le vide que nous adorons. Ne l'oublions pas. marion en Barra, Tabashara, Shara, Lorsqu'on parle de vide, c'est qu'il y, y, y a un manque. Lorsqu'on parle de vide, c'est qu'il y a un trou, comme on le dit. Lorsqu'on parle de vide, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place. Alléluia. Donc, s'il si est le Dieu qui comble le vide, cela voudrait dire que pour qu'il puisse combler le vide, il faut qu'il existe le vide. Pour qu'il puisse combler le vide, il faut qu'il existe d'abord le vide. Et la Bible nous dit qu'au commencement de la création de l'univers, Marabloski, the last sheikabante, Inomarboroski, the brain, notre Dieu, a fait la terre, mais elle était vide et informe. Et donc, je me suis dit, mais qui est-ce qui a créé la terre Il a laissé dans l'état vide. C'est lui qui a laissé, parce que c'est lui qui a créé les cieux la terre. La Bible précise bien il créa les cieux il créa la terre. Mais lorsqu'il créa la terre, la Bible dit que la terre était vide. La terre était vide, cest à qu'il n'y avait rien dans la terre. Mais pourquoi on fait cette précision Parce que, après, on ne parle plus de la terre qui est encore vide. Mais on dit que Dieu produit de la terre les sémences. Il produit de la terre des arbres, des plantes, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème qui a été évoqué au commencement a été résolu. À un moment donné, pour que nous sachions, cela n'est pas fait par hasard. C'est pour que nous puissions savoir qu'il est le Dieu qui comble le vide. Il a comblé le vide au niveau de la terre. Ça veut dire que s'il est capable de combler le vide par rapport à la terre, qui est, on peut dire, qui est matérielle, n'oublions pas que nous aussi nous avons été faire partie de la poussière de la terre. C'est pas donc nous ce n'est pas dans notre vie qu'il ne comblera pas le vide. C'est de combler le vide au niveau de la terre. C'est qu'il y a quelque chose qui manquait à la terre. Mara, Le Dieu qui comble le vide, comblera notre vide. Dans le nom de Jésus-Christ. Il peut avoir le vide parce que tu attends quelque chose que tu n'as pas encore. Et le Seigneur étant conscient de cela, un donné à un ses disciples disaient ceci, « Demandez, afin que votre joie soit parfaite, car jusque-là, vous n'avez rien encore demandé. » Mais pourquoi il a dit cela Il a dit cela parce qu'il sait pertinemment que quelque chose ne va pas dans la vie. Quelque chose à l'intérieur de Dieu, à l'intérieur plus plutôt, est à combler. Randa skin to breathe. Quelque chose en eux est à combler. C'est pour cela qu'il a dit, « Demandez en fait que votre joie soit parfaite. » Il dit qu'il y a des choses tellement qui vous manquent et qui font que votre joie n'est pas parfaite. C'est Jésus qui a dit ça à ses disciples sur la terre. C'était sur la terre, pas d'abord au ciel, mais sur la terre. Donc le vide va se combler au niveau d'ici. Que le Seigneur comble le vide qui se trouve dans nos vies. Mais soyons rassurés. Il est le Dieu qui comble le vide. Il est le Dieu qui comble le vide. Il est le Dieu qui a comblé le vide de la terre. Il comblera ton vide. Il comblera tes vides. Il comblera mes vides. Il comblera le besoin. Il comblera là où il y a un manque. Où ta joie n'est pas parfaite. Où tu te sens certainement seul. Où tu te sens abandonné ou tu as une situation quelconque qui représente un vide dans ta vie. Sache que tu adores le Dieu qui comble le vide et il comblera ton vide certainement parce qu'il est favorable au remplissage du vide. Il est favorable, il désire que tu sois comblé de joie et que ta joie soit parfaite. Avant la félicité éternelle, avant cette joie quand personne ne pourra nous arracher, lorsque nous quitterons la terre et que nous entrerons dans son œuf, dans, dans, dans sa fidélité, dans sa félicité éternelle. Seigneur, merci de combler nos vies, dans nos, dans nos vies. Toi qui sais ce qui nous manque, Toi qui sais ce qui manque à nos adorateurs et adoratrices, ce soir, si tu me permets de parler de cela. Ce n'est pas en vain. Mon Dieu, je crois en toi qui es le Dieu qui comble le vide. Tu connais aussi le vide, c'est tout dans ma vie. Tu sais à quel niveau se trouve le vide. Tu sais aussi à quel niveau j'ai besoin de toi. Et tu sais donc à quel niveau aussi chaque adorateur, chaque adoratrice a besoin de toi. qu'il y a un vide quelque part. Seigneur, je prie que tu puisses le combler. Mon Dieu, lorsque tu as vu qu'Adam... Par exemple, tu avais crié, tu as mis toi à sa disposition dans les jardins, mais tu as constaté qu'il était quelque part triste. Et pourquoi il était triste? Parce que les animaux avaient, avaient leurs compagnons. Il y avait un mâle et une femelle, mais lui, il était seul. Et donc, tu as décidé là pour dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul tu as donc décidé à partir de, celle de là, combler le vide. C'est vrai, elle est venue, il y a eu des problèmes après, mais ce n'est pas pour autant que tu as fait une erreur. Je ne crois pas en cela. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu sais ce que tu fais, mais tu as vu dans son cœur la preuve. Lorsque tu lui as envoyé la femme il s'est estimé heureux. Il s'est exclamé en ce thème. Oh, voici cette fois-ci, c'est que, cher ma chère, lost mes Il était heureux parce que son vide venait d'être comblé. Ce qui lui manquait, Père, je prie au nom de Jésus. Tu sais ce qui nous manque. Tu sais ce qui manque à cette plateforme. Apporte-le. Tu sais ce qui manque à chacun dans sa vie pour que sa joie soit parfaite, tu sais qu'au milieu des peu difficiles, il y a toujours aussi un manque. Mon Dieu, je prie que tu le combles, <coughs> parce que tu me fais savoir que tu es le Dieu qui comble le vide. Tu me fais savoir, par ta parole, <coughs> que tu es le Dieu qui comble le vide. Et j'y crois. J'y crois. J'y crois. Lorsque l'homme était face à sa condamnation. Il y avait un vide. Ça dit, la vie n'était pas. La vie n'était pas. La vie n'était pas. Et tu es venu dans sa vie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est toi qui es venu pour le sauver. C'est toi qui es venu pour le racheter parce qu'il y avait un vide à ce niveau. Il était perdu, égaré. Et il fallait combler ce vide. Il fallait combler ce vide. Seigneur, merci pour ton amour infini, ta fidélité, ta grâce. Je veux te rendre toute la gloire encore parce que tu combles le vide de chacun. Seigneur, merci de soulever chacun de nous. Merci d'agir puissamment. Merci de te glorifier. Merci encore de faire ce que tu as prévu de faire au travers de cette parole. Et même, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer, toi qui serres le vide dans le cœur d'un adorateur, d'une adoratrice, je verrai, oh Dieu de gloire, te dire merci déjà pour le vide là que tu combles. Je te dis merci encore pour ce vide là que tu, Seigneur tu, mon Dieu, tu, tu remplis, comme tu as rempli la terre de sémence et aujourd'hui la terre qui était vide et informe. La terre a été remplie, aujourd'hui la terre produit, la terre a eu maintenant une forme exacte. Seigneur, parce que tu lui as redonné, Seigneur, d'avoir une forme. Tu lui as redonné d'être rempli. Tu as comblé le vide. Seigneur, si tu le fais sur les matières, ce n'est pas sur l'homme, comme tu l'as dit, tu dire dans ta parole. Si les eaux du ciel sont nourris par votre Père, qu'en est-il de vous, homme de peu de foi? Seigneur, merci parce que si tu nourris les animaux du ciel, si tu peux combler aussi le vide, si tu peux le pouvoir, le besoin, Seigneur, ce n'est pas nous. C'est pourquoi, Père, merci de jeter tes regards favorables sur la vie de tes enfants que nous sommes, et de combler le vide, Seigneur, dans nos vies, là où, Seigneur, nos cœurs sont entristés, là où, Seigneur, s'attend à, à, à une vitation financière, là où on s'attend à invitation de quelque nature que ce soit pour la gloire de ton nom, mon Dieu, je te bénis de ce que tu nous exhaustes. Je te bénis de ce que tu nous exhaustes en comblant le vide. Je te bénis de ce que tu nous exhaustes en comblant le vide. Merci parce que tu combles maintenant le vide. Tu visites maintenant. Tu visites encore. Tu visites encore parce que tu ne cesses de visiter. Merci encore de combler le vide et de le glorifier ainsi. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, soit loué à jamais, Père, pour tout tes bienfaits. A toi, c'est la gloire et l'honneur pour l'éternité. Alléluia. Que Dieu soit glorifié à jamais dans nos vies. Chers adorateurs, chers adoratrices, shalom, shalom encore, sois en paix et sachons que le Dieu que nous adorons est toujours au contrôle et qui veille chez nous, parce que comme il a été dit dans sa parole, il ne laisse pas tomber ceux qui espèrent en lui. Il ne se détourne pas de celui qui crie à lui, et il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Il n'y a pas de raison qu'il se détourne de nos prières, parce que si nous venons vers lui dans un esprit vraiment de repentance, dans un esprit d'humilité, dans un cœur repentant, si nous venons vers lui, sachant que nous voulons vraiment l'adorer, si nous venons vers lui, sachant que nous ne sommes pas hypocrites, si nous venons vers lui, sachant que nous voulons vraiment le connaître davantage et être avec lui, sachant que Il nous écoute et il nous exauce. Il est le Dieu qui comble le vide. Que cela soit ainsi dans nos vies. Le vide soit comblé pour la seule gloire de son nom. Béni soit le Seigneur. D'éternité en éternité, et soyez bénis, comblés dans la présence, dans la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous souhaite une excellente nuit, dans le nom de Jésus-Christ. Et on est ensemble.